Ici, solennellement, au nom du peuple, exige la démission pure et simple du président Blaise Compaor. C'est pas pour Blaise Compaoré. Voilà Il a fini son monarchie qui l'a C'est nous qui sommes là actuellement We sent Vice News correspondent Pierre Marechko to Burkina Faso during a huge demonstration against the regime of President Blaise Compaoré. We quickly found ourselves in the middle of a revolution that led to the overthrow of Compaoré, who had been in power for 27 years. The last month, the place de la Nation, qui a place de la Révolution depuis le départ de l'ancien président Blaise Compaoré. Aujourd'hui, sur cette place, l'opposition politique burkinabé organise un grand meeting pour dénoncer la confiscation du pouvoir par l'armée. Puisqu'hier, le colonel Zida, un militaire de la garde présidentielle, s'est autoproclamé chef d'État. Half of Burkina Faso's 17 million inhabitants live on less than a dollar a day. This former French colony in West Africa has few natural resources, no oil, and no access to the sea. For decades, it's been surviving only thanks to international aid from the IMF and the World Bank. In 1987, Blaise Compaoré came to power after a coup that led to the assassination of President Thomas Sankara, a former soldier and Marxist revolutionary, often called the African Che Guevara. Ever since, Blaise Compaoré has been re-elected with a suspiciously high percentage of the vote a été à certains of dictateurs sur le continent. Il est 7h30 à Ouagadougou. On est dans le centre-ville sur l'axe qui mène à l'Assemblée nationale. Il a été complètement sécurisé par les militaires et la police. Derrière moi, vous pouvez voir les, les voitures blindées et un pick-up surmonté d'une mitrailleuse. Et devant moi, c'est la police nationale qui a sorti le canon à eau. Euh, les manifestants sont un peu plus loin. On entend les klaxons, les sifflets. On a entendu aussi quelques explosions. OK, alors là, les, les manifestants sont en train de barricader les rues euh, qui mènent à l'Assemblée nationale. En fait, toutes les perpendiculaires de la Grande Avenue euh, sur laquelle j'étais tout à l'heure sont en train d'être barrées par les manifestants. Et les, euh, les CRS sont sur des pick-up et viennent gazer les, les manifestants systématiquement pour les disperser. On October 30, Compaoré's deputies prepared to pass a law that would theoretically enable him to stay in power for life. For the Burkinabé, the idea of seeing Blaise Compaoré run for a fifth term was un step too far. Voilà, il a fini son monarchie C'est nous qui sommes là tellement. Non, euh... ça, il m'inquiètes pas les bébés. Plante-toi, plante-toi, plante-toi, il y a des terres qui m'en iraient dans le temps. Okay. Okay. Benet Je suis de... On peut voir une charge des, des CRS qui était particulièrement euh, violente. On a pris pas mal de lacrymaux. Les manifestants ont bien reculé. Ils sont en train de, de caillasser là un peu plus loin. On voit des, des pierres qui, qui tombent. Ah ouais. Ouais. Hey, ça c'est pas normal C'est CRS On est toujours au siège du chef de file de l'opposition burkinabé. D'après les informations qu'on a eues, les manifestants sont rentrés dans l'Assemblée nationale. Il semblerait aussi que certains députés soient blessés. Euh, D'après ce qu'on nous a dit aussi, il y a des députés qui ont cherché à se réfugier à l'ambassade de France. On a essayé de joindre l'ambassade de France, personne ne répond. Pour l'instant, on est toujours bloqué ici. Zephyron Diabre est tu dois partir. is a former manager of the French nuclear group Areva. He's also comparés former minister of finance and now the leader of the opposition. Les autres camarades sont toujours bloqués dans l'enceinte de l'ambassade. The first deputies came to celebrate the storming of parliament by the people. Benawende Sankara is the Marxist Leninist leader of the Sankarist movement. He hopes to replace Kompare in Kozian, the presidential palace. Donc, nous ne savons plus où se trouvent les dispositions de l'article 161 et suivant de la Constitution. Et la prochaine étape, c'est libérer Fossiam. Mes chers compatriotes, peuple du Burkina Faso, il y a de cela quelques instants, l'opposition politique avait exigé le retrait pur et simple de la loi scélérale portant modification de l'article 37 et l'abstention du président Blaise Comporé à toute initiative touchant à la Constitution. Depuis lors, les choses ont dramatiquement évolué. Les informations qui nous parviennent font état de ce que des dizaines de morts jonchent le territoire de notre capitale et le pays. Face à cette escalade barbare, l'opposition politique, ici solennellement au nom du peuple, exige la démission pure et simple du président Blaise Comport. Avec la sécurité de l'opposition et ils vont essayer de nous amener jusqu'à l'Assemblée nationale. Ils étaient acquis, acquis ces ce, ce c'est les CRS, ouais, la CRS. Ils, vous ont laissé, ils vous ont laissé passer tout à l'heure Ils ne voulaient pas. Il a fallu qu'on se batte, qu'on résiste pour okay. pouvoir okay. arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Si... Vive, la pas la pas peur. Peur. Ouais. vive le peuple Vive, oui. vive le peuple le la mort pas le monde, Allez-y, allez personne ne va vous toucher. On est juste devant l'Assemblée nationale où devait se tenir le vote ce matin sur la révision de la Constitution. Les manifestants ont littéralement tout saccagé. By the end of the day, it was total chaos and Parliament was in disarray. The presidential guard had shot into the crowd and there had been dozens of deaths. The following morning, Blaise Compaoré resigned. We later found out that the French Special Forces had helped him flee the country. The people managed to oust the president in only two days. After Comparé fled, the buildings that came to symbolize his rule became tourist attractions, including the house of his hated brother, Francois Comparé. Following two weeks of intense negotiations between political and military leaders, the committee in charge of the transfer of power announced it had chosen Michelle Kafando as the country's interim president. Kafando, a retired diplomat, will serve as the transitional leader until November 2015, when elections will determine the new president of Burkina Faso.